Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous, il est 18h, c'est l'heure de votre moment geek hebdomadaire. Et ensemble nous recevons euh, les de le science for all Bonsoir les. comment vas-tu Ça va très bien, bonsoir à vous deux. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre, à notre invitation, on est super content de te recevoir de nouveau. Avant de, de rentrer dans le vif du sujet, le... le l'un des le gros sujet ça va être l'application de tournesol est ce que euh, tu veux bien prendre le temps de te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore ouais, donc euh, moi je m'appelle euh, Lé donc euh, Lien nguyen orangue euh, donc je suis euh, médiateur et chercheur euh, scientifique euh, à l'école politique fédérale de lausanne euh, en suisse euh, en informatique et euh, en particulier euh, euh, de plus en plus dans la vulgarisation et puis dans la recherche également, je m'intéresse à des problèmes autour de la sécurité et de l'éthique, des, des algorithmes d'apprentissage et notamment ceux qui sont déployés à, à très grande échelle. Euh, voilà. Alors, moi, j'ai fait euh, Matsup, Matsp en France. Ensuite, j'ai intégré euh, l'École Polytechnique en France. Et ensuite, euh, j'ai fait un, un, un master de recherche à Montréal, à l'École Polytechnique de Montréal, qui s'est transformé en, en une thèse. Puis ensuite, euh, ouais, j'ai fait euh, une année de plus de recherche, euh, c'était au, au MIT mm -hmm. en tant que post-doctorant. Et puis après, je me suis lancé sur YouTube euh, avec ma chaîne Sense for All. Et un peu par accident, je suis euh, tombé à l'EPFL. Il bah, y a un fit qui, qui, qui marchait bien, au bon moment, au bon timing, bah, j'ai eu pas mal de chance. Et euh, voilà, maintenant, je suis encore à l'EPFL. Ok. Le sujet qui nous intéresse, qui va nous intéresser ce soir, c'est l'application tourne de est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est tournesol, ça, ça, ça a deux ans maintenant, en gros. Ouais. Et ça a commencé avec la crise du Covid. Euh, donc, notamment, il y a eu une vidéo collaborative de partenaires de vulgarisateurs web euh, euh, sur YouTube mmh. euh, qui, qui appelait les gens à rester chez eux. Et euh, j'étais assez paniqué à ce moment déjà par, par la pandémie et, et ce qu'il fallait faire pour, pour se protéger contre la pandémie. Et j'étais très frustré de voir que le nombre de vues qu'on faisait, bon, c'était respectable, mais voilà. Bah, je pense c'était une vidéo vraiment d'utilité publique. Du coup, j'avais contacté des amis à Google et tout ça pour qu'ils la mettent beaucoup plus en avant. Et notamment, il y a un ami qui a, après plusieurs messages, a commencé à me répondre « Ouais, mais quelle vidéo ?». Et euh, donc, Tournesol est né pour répondre à cette question euh, « Quelle vidéo mettre en avant ?». Et euh, c'est là qu'est née l'idée de faire une plateforme collaborative pour identifier les, les, les contenus euh, de qualité euh, sur, sur, sur YouTube en particulier, pour commencer. Mm -hmm. Du coup, j'avais un ami qui avait quand même fait un travail mon monumental, euh, qui en gros avait fait, euh, donc Sergei, qui avait fait un, un travail vraiment monumental, qui avait setup le truc euh, fonctionnel, mais du coup, il l'avait fait un petit peu rapidement, enfin, très rapidement, et euh, du coup, le code n'était pas construit selon des standards euh, nécessaires de sécurité. Normalement, en fait, il y a un ingénieur de recherche qui a été recruté euh, à l'EPFL, dans, dans le laboratoire de recherche où je travaille, oui. euh, qui travaille, euh, pour, pour travailler, à temps plein sur le développement de Tournesol. Il s'appelle Adrien et, et Adrien est vraiment un mec euh, vraiment génial, très, très motivé et très brillant. Et donc, euh, sous l'impulsion pas mal d'Adrien, on a vraiment pu vraiment relancer le site euh, et faire en sorte que ça marche euh, vraiment, que ça puisse scaler, que ça voilà, donc, qu on puisse tenir la charge et mm -hmm. avoir plus d'utilisateurs en même temps sur la plateforme. On a aussi maintenant embauché un, dans l'association Tournesol, qui une association à un but non lucratif qui, qui gère la plateforme Tournesol. Euh, donc on a embauché un, un autre ingénieur, euh, euh, Romain, qui est euh, également euh, un excellent développeur euh, de top qualité. Et euh, ensemble, en gros, ils sont en train de, de, de, de, de faire tourner la, la plateforme qui est vraiment, vraiment fonctionnelle depuis janvier, on va dire. Ok, j'ai quelques questions sur ce que tu viens de dire. Euh, tu as dit qu'il y avait une association euh, à but non lucratif et que tu avais, vous aviez embauché quelqu'un. C'est littéral, vous avez euh, du coup les fonds pour rémunérer quelqu'un ou c'est un, un bénévole qui vient euh... C'est un bénévole ouais. euh, qui a donné euh, beaucoup de l'argent pour, euh, pour, pour euh, financer un employé et bénévole, je le connais bien puisque c'est moi. <rire> D'accord. Donc... Euh... Il ouais, ouais, y, y a pas mal d'argent ma qui est allé euh, pour, pour, pour lancer ça. Euh, mais ouais. bien sûr, maintenant, on cherche à avoir plus de financement pour avoir un truc euh, qui dépend un peu moins de moi. Euh, donc, euh, voilà, on prend toutes les contributions euh, financières euh, ou au code euh, ou à la base de données euh, que n'importe qui voudra bien donner. Le code est entièrement open source. Il est aussi en licence euh, libre en, à, à GPL. Ouais. Euh, donc, ouais, je ne sais pas si vous voulez que j'explique ce que c'est à GPL. Euh, donc, AG, AGPL, c'est oui. une licence libre virale, dans le sens où euh, n'importe qui qui réutilise notre code euh, doit le republier avec la même licence AGPL. Euh, donc, euh, et par contre, la, la base de données par contre, de tout a une licence différente, mm -hmm. donc c'est ODCBY, euh, alors une base de données publique et euh, privée, donc ça, ça vient, donc privé, enfin, pourquoi c'est en fait, c'est les jugements des contributeurs qui peuvent être soit publics, soit privés. Et donc, si un contributeur fait un jugement privé, bah, euh, son seul le garde pour lui, euh, Mais si le jugement est public, il va dans notre base de données publique, qui est publiée sous licence euh, ODC BY. Donc, c'est euh, Open Data Commons. Euh, BY, ça veut dire euh, avec attribution. C'est-à-dire que n'importe qui peut réutiliser cette base de données euh, à n'importe quelle fin, sans restriction euh, de... De, enfin, pas obligé de, de le réutiliser à des fins euh, avec une licence libre. Mmh. Donc ça peut être utilisé à des fins commerciales euh, privées, fermées, code fermé, avec les licences que vous voulez. Euh, et euh, la seule condition c'est de donner attribution à tournesol. D'accord, très clair. Euh, donc, euh, donc ça c'est la, la page d'accueil de, de tournesol. Alors il y, y, y a en gros deux utilisations de tournesol. La première c'est en tant que spectateur, et la deuxième c'est en tant que contributeur euh, à la base de données. Donc en tant que, que spectateur, je vous donne les, les recommandations euh, du mois dernier euh, de Tournesol. Pour être plus précis, il faudrait dire les recommandations, les recommandations faites par la communauté de contributeurs de Tournesol. Ouais. Alors pour avoir accès à ces recommandations, je finis sur ça. Ouais. Euh, un truc que je vous conseille, c'est euh, sur la page d'accueil de Tournesol, vous pouvez aller sur euh, « Installer l'extension mm ». -hmm. Et si vous utilisez l'extension, euh, ensuite si vous allez sur YouTube, euh, donc, par exemple là je vais sur la page d'accueil ouais. de YouTube, Là, j'ai directement dans la page d'accueil ah, de YouTube excellent. les recommandations de Tournesol. Ça, c'est très, très cool. Aujourd'hui, le gros objectif que je vois à Tournesol et que l'équipe de Tournesol... -dire, je ne toujours pas remercier toute l'équipe de Tournesol. J'ai parlé des développeurs, mais il y a aussi euh, les membres du, du, du bureau de l'association, euh, lui et Aidan, qui font un boulot euh, vraiment fantastique. Euh, et euh, bah, il y a d'autres personnes qui gravitent autour. Euh, bah, euh, je crois citer pas mal de noms, mais on va citer juste... Euh, Mariam, Youssef, Sadeg, voilà, des gens qui ont contribué d'une certaine manière à ce qu'est la plateforme aujourd'hui. Donc, influencer les, les milliers d'utilisateurs de TensorFlow, c'est bien. Mais en fait, on a une vision un peu plus, euh, enfin, un peu différente. Et ce qu'on aimerait vraiment, c'est que Touronsol change la manière dont les gens, dont les chercheurs font de la recherche, euh, surtout en machine learning. Euh, parce qu'aujourd'hui, en machine learning, euh, beaucoup de gens s'intéressent beaucoup à, à la performance, à avoir des trucs spectaculaires. Et euh, les questions de sécurité et d'équité et, euh, et, et, et d'éthique sont parfois laissées euh, de côté. Et en particulier, les algorithmes de recommandation ne sont pas forcément ce qui, a, ce qui intéresse le plus la communauté de, de chercheurs. Encore moins la, les recommandations de qualité. Donc on aimerait un peu changer ça. Et ce qu'on pense, c'est que pour changer ça, ce qui est très important à voir, c'est une base de données publiques réutilisables par les chercheurs ouais. euh, pour, euh, pour développer des nouveaux algorithmes, essayer de, de les rendre robustes, vraiment rendre plus concret le problème de l'éthique des algorithmes qui est parfois pas assez concrète quoi. Et donc pour pouvoir avoir euh, cette base de données publiques, on encourage vraiment euh, tous les contributeurs, vous tous, à aller comparer des vidéos, okay. à fournir des données. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est euh, voilà, dans la page comparée, il y a euh, euh, deux vidéos, donc, euh, vous pouvez appuyer sur ce bouton pour générer des vidéos. Parce enfin, que recommande davantage, c'est plus que vous compariez des vidéos que vous avez déjà vues. Comme ça, vous n'avez pas à voir de nouvelle vidéo avant de fournir des données à tout le seul. Donc, ouais. euh, pour ça, il suffit de copier-coller l'adresse URL euh, ouais. vidéo. Et ensuite, une fois que vous avez deux vidéos comme ça, ouais. tout ce que vous avez à faire, c'est nous dire, d'après vous, laquelle de ces vidéos devrait davantage être recommandée. Mm -hmm. Donc moi, entre ces deux vidéos, il y en a une qui parle de base. important. <rire> <vais en> <rire> Donc, vous, vous pouvez enregistrer euh, votre jugement euh, ici. Donc, donc, cette là, page, je voudrais ouais. dire, vous y avez accès que si vous avez déjà créé un compte. Et puis, donc, si vous avez un jugement, bah, vous pensez que la vidéo de droite est légèrement plus recommandable. C'est pas forcément qu'elle est meilleure. Hein, c'est que Elle devrait être plus largement recommandée. C'est vraiment ça. D'accord. Là, je clique sur enregistrer et ça, c'est ajouté à la base de données. Et donc, là, c'est même ajouté à la base de données publique parce que j'ai décider mmh. de juger publiquement les deux vidéos. Okay. Et alors, un autre truc que vous pouvez faire, c'est dire, ok, euh, c'est cool de dire que la vidéo de droite est plus recommandable, mais peut-être que j'ai envie de justifier, de donner plus d'informations à tournesol et aux chercheurs, mmh. de dire bah, pourquoi est-ce que la vidéo de droite, selon moi, est plus importante à recommander. Et à ce okay. moment-là, vous pouvez dérouler euh, les critères optionnels. Et ensuite, là, il faut nous dire, par exemple, lequel de ces deux contenus est plus fiable et non trompeur. Et est-ce que vous avez réfléchi à, euh, parce qu'il se fait beaucoup sur Internet, les raids qui vont venir d'une un, communauté, qui va vouloir nuire à une autre communauté et qui va euh, se coordonner pour euh, aller mal noter des choses Donc, comment euh, vous avez pensé à ça Est-ce que vous avez pensé à ça Est-ce que vous avez des idées pour régler ça Ou est-ce que c'est super chaud C'est super chaud. <rire> De c'est super chaud. Euh... Donc, on a des idées hein, quand même pour, pour lutter contre ça. Donc, donc on aura des pages d'utilisateurs où les gens peuvent déclarer leurs expertises et leurs diplômes. Et mmh. on va avoir un système, où tu, où, où un système de parrainage pour dire, oh, « Je pense que cette personne a effectivement les, les diplômes et les expertises qu'elle prétend avoir. » Et on pourra imaginer euh, que, par exemple, sur certains critères, donc en partie sur critères fiables et non trompeurs, sur des vidéos peut-être techniques, euh, le droit de vote est différentiel. Mm -hmm. Et je pense même que ce critère accessible aux non spécialistes, c'est peut-être justement mm -hmm. les spécialistes qui, seront, qui devraient ouais. être incroyés. Ils ne devraient pas avoir le droit de voter pour celui-là. Ouais. <rire> Mais bon, non, c'est. Euh... Ouais, tout à fait. Ah, c'est super intéressant. Ok, ouais. donc si on revient à ce qu'on voit à l'écran, euh, on a donc la possibilité de, de comparer sur différents critères. Je vois qu'il y a des petites cases à cocher à droite. donc j'imagine qu'on peut choisir de ne pas tout renseigner. Et donc, tu, euh, si je comprends bien, c'est peut-être ça pour, qui m'a dérouté, c'est que tu peux comparer n'importe quelle vidéo qui n'ont ouais. potentiellement aucun lien entre elles ou un lien entre elles ou... c'est complètement libre. Ouais, et en fait, on pense que c'est très important, enfin, Que je pense que c'est très important de comparer des vidéos qui n'ont rien à voir. D'accord. que, enfin, surtout selon le critère principal, Ouais. Parce que la question, enfin, il faut vraiment chaque fois que YouTube fait une recommandation, toutes les vidéos de tout, tous les types sont en compétition. Mm -hmm. il faut, mm -hmm. YouTube doit choisir laquelle recommander. Donc, donc euh, les autres anglais, il y, y a mes comparaisons qui permettent de revoir les comparaisons que j'ai faites. Euh, et, et éléments comparés, c'est voilà, les éléments que j'ai comparés. Ce ne pas forcément des anglais très intéressants, on va dire. Euh, par contre, il y a un autre anglais qui s'appelle à comparer plus tard. Bienvenue, Chameau. Et euh, ça, ça correspond vraiment à mon workflow euh, sur, sur, sur le sol. En fait, la manière dont je compare des vidéos sur, sur le sol, c'est que euh, bah, je commence par... Euh, je regarde des vidéos sur YouTube, euh, ouais. sur le consommateur de YouTube, et euh, bah, euh, par exemple, euh, bah, le truc d'Arte, euh, je le regarde, et quand la vidéo est finie, je me dis, ah, j'aimerais bien la comparer, du coup, il y a un bouton qui s'appelle le rate letter ». Et si j'appuie sur le bouton React Letter, ça va ajouter euh, la vidéo à euh, ma liste de vidéos à comparer mmh. plus tard sur Tournesol. Mmh. Euh, c'est peut-être le bon moment de parler des crevisses. <rire> il n'y a que toi qui tu peut tu savoir mettre. Ça. Euh, tu es maître euh, de tes propos. Ouais, Allez, on bon, lâche les <rire> ouais, euh, euh, est que euh, Une des préoccupations qu'on a, c'est qu'est-ce euh, que se passe-t-il si il euh, y a un utilisateur malveillant sur Tournesol Ouais. Est-ce qu'il ne peut pas manipuler les vidéos qui seront recommandées euh, par Tournesol quoi Et, et aujourd'hui, dans la théorie, il y, y a très peu de choses qui permettent de, de prédire l'impact maximal d'un utilisateur. Mm -hmm. Et potentiellement, on pourrait imaginer qu'un utilisateur fasse en sorte que tout à coup, il se passe un truc très bizarre euh, sur, sur un algorithme de machine learning. C'est très difficile d'avoir des garanties sur ça avec les algorithmes modernes. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu euh, qui, qui me terrifie quoi, sur Tournesol. C'est... Euh, euh, « Demain, tout le monde se met à recommander euh, partout des vidéos euh, euh, racistes, xénophobes, euh, euh, horribles. Euh, » Ça déclenche complètement le projet, enfin, c'est vraiment une des, des, énormes, des, des énormes préoccupations que l'on a. Et donc, notre idée, c'est euh, de faire en sorte d'avoir un, un principe, en fait, qui est dans tous nos articles de recherche en ce moment, en euh, tout cas dans beaucoup d'entre eux, qui est le principe euh, « un électeur, une force unitaire ». Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, donc, chacun a des scores individuels. Et donc, par exemple, euh, moi, je pense que euh, le score de la vidéo euh, de, de droite, c'est ma, ma vidéo et je suis, et je suis, je suis, je suis très biaisé. Du coup, je pense qu'elle doit avoir un score de 5. Euh, Flo pense qu'elle doit, euh, qu doit avoir un score de 1. Et Tom pense qu'elle doit avoir un score de moins 1. <rire> en fait, pour savoir où est-ce que le score de la vidéo va aller, mm -hmm. ce qu'on va, qu va faire, c'est un peu, on va laisser une espèce de, de caillou, quelque part comme ça, sur une ligne graduée. Moi, je vais me placer à 5. Tom va se passer à moins 1 et Flo va se passer à 1. Et euh, on va chacun euh, attacher une ficelle à, à, à la vidéo. Et chacun va, essayer de, va tirer la vidéo avec une force unitaire. Avec, tout, enfin, avec son droit de vote, plus précisément. Donc, euh, voilà, j'aime je, je, dire que c'est les écrevisses qui, qui tirent. En fait, c'est lié à une fable russe qui s'appelle euh, la fable de... De, alors, du signe euh, du brochet et de l'écrevisse où euh, bah, en fait dans l'histoire en fait euh, chacun tire dans son sens et euh, bah, il tire, chacun tire un chariot dans son sens et du coup le chariot ne bouge pas mais une autre façon de voir la chose et c'est comme ça qu'on voit surtout au sol c'est que lorsque on a un truc et tout le monde tire dans, son, dans sa direction préférée et le truc ne bouge pas c'est que c'est un, un bon compromis c'est un endroit qui finalement euh, est au mi-chemin de chaque, là où chacun tire et donc, euh, donc, je vous invite à réfléchir à ce qui se passe si on laissait un caillou dans, dans l'expérience de pensée que j'ai donnée, où je suis à 5, euh, Tom est à 1, et, euh, non, Tom est à moins 1, et Flo est, est à 1, si chacun tire vers lui avec une force unitaire, où finit le caillou et En fait, il va arriver à 1. Pourquoi 1 Parce qu'à ouais. ce moment-là, moi, je tire à droite, je tire vers la droite, Tom tire à gauche, mm -hmm. et Flo ne tire plus, puisque c'est exactement la position qu'il veut, quoi. Donc il y a, il y a une force, force à gauche, une force à droite. D'accord, du coup, du coup la, la valeur de la force ne, ne donne pas une intensité, parce que moi j'étais en train de réfléchir à une sorte de barycentre euh, ouais. entre les trois valeurs. Ouais, donc justement on a fait vraiment attention de ne pas utiliser le barycentre, parce que le problème okay. du barycentre c'est que j'ai tout intérêt à exagérer mes préférences pour tirer le caillou très très loin. Ok. Et donc, ça, c'est très important parce que sur RPC, ça, ça garantit euh, la fiabilité de la base de données. Donc, c'est comme ça qu'on garantit euh, euh, la sécurité euh, des recommandations de ce tournesol vis-à-vis euh, -vis de quelques contributeurs malveillants. Oui. Est-ce qu'on revient sur euh, l'interface de tournesol euh, Alors, il y a peut-être Il un... le... y, y a juste la langue, là, c'est le choix en français, on peut ouais. passer en anglais. Et euh, la, la page à propos. Euh, qui... là, là, ce qui est exprimé ici, c'est. Euh, L'objectif à long terme de Tournesol, donc je peux en parler un petit peu. Mmh. Pour moi, ça serait de devenir l'association de gouvernance algorithmique à l'échelle planétaire. Enfin, pour moi, c'est très ambitieux <rire> ce que Mais je vais Il dire. faut, il faut. Le problème aujourd'hui, c'est que les algorithmes les plus influents du monde, et je pense vraiment aux algorithmes de recommandation qui sont capables de de, de propulser euh, un professeur marseillais euh, et le rendre ultra connu et diffuser massivement de la désinformation. Mmh. Euh, ils pourraient aussi être utilisés pour faire beaucoup de mal. Ils ont vraiment une influence énorme on a observé par exemple en guerre en Ukraine, il y a eu vraiment des, des enjeux énormes avec des, des, ouais, des réseaux sociaux qui ont pris des, des positions très, très strictes euh, dans les différents pays. Donc il y a vraiment un enjeu de gouvernance de l'information de toute façon générale qui, qui est vraiment un enjeu de guerre aujourd'hui, euh, un enjeu international en tout cas. Et euh, on se rend bien compte aussi que euh, les, euh, enfin, ouais, les, les Ukrainiens euh, sont extrêmement préoccupés par l'information qui est diffusée en Russie. Quoi. Donc ce n'est pas juste local, on ne peut pas avoir juste des règles locales. Il y a vraiment, je pense, besoin d'une gouvernance mondiale de comment est-ce que l'information est modérée ou amplifiée. Et euh, aujourd'hui, euh, il n'y a pas de solution pour ça, ou, ou les solutions qui sont faites pour ça, soit elles sont très enfin, centralisées, donc c'est Google, mm -hmm. <rire> Facebook, ouais. euh, soit elles sont vraiment pas fiables. Euh, c'est Google et Facebook aussi. <rire> c'est leurs algorithmes qui se font hacker euh, constamment parce que les mesures de sécurité ne sont pas du, coup, du tout euh, suffisantes. Et des campagnes de, de trolls peuvent faire en sorte que des contenus anti-vax deviennent viraux. Et donc, notre objectif, c'est vraiment d'avoir une solution qui permettrait à, à, à, à toutes sortes de personnes à travers le monde, et en particulier aux personnes qui comprennent mieux les questions importantes, de contrôler beaucoup plus et collaborativement euh, l'amplification de l'information. On peut imaginer, au lieu de que le GIEC publie un rapport, qui la plupart des gens ne vont pas le lire euh, même si les gens étaient intéressés par le changement climatique. Euh, par contre, je pense qu'une un, intervention qui serait beaucoup plus efficace du GIEC, ça serait que le GIEC se prononce sur quels sont les contenus qui doivent être beaucoup plus promus, par exemple sur, sur YouTube. Peut-être que des vidéos sont capables par rapport au, au rapport du GIEC, sont euh, bon, peut-être un peu moins fiables et trompeurs, mais peut-être qu'ils seront plus clairs et pédagogiques, peut-être qu'ils seront plus, euh, plus divertissants. Euh. Peut-être qu'ils seront plus stimulants et susciteront davantage la réflexion que le rapport du GIEC. Mon idéal, c'est que les gens qui ont un message important à, le, à faire passer, au lieu d'essayer de le produire eux-mêmes, euh, collaborent euh, sur, euh, via, via une personne comme au Sol pour amplifier ceux qui produisent déjà ce contenu de qualité et qui disent euh, ce que ces personnes veulent dire. Ok, ok, ok. Bah, c'est <rire> très, très cool de nous avoir présenté tout ça. Je... je... Je l'avais dit avant qu'on démarre, j'étais très demandeur de, de cette présentation. Merci encore, Lé, euh, de t'être prêté à cet exercice. Bah, merci euh, pour l'invitation, un grand plaisir. Le, le, le plaisir, partagé. plaisir partagé. Bonne soirée tout le monde, à très bientôt. Bonne soirée à tous.